Heureux? Il y a eu une légère absence là, j'ai l'impression. Ouais, pourquoi d'ailleurs? Pourquoi? C'est bah, une très bonne question, ça c'est d'ailleurs le sujet euh, de, de la vidéo. Pourquoi préfère-t-on la l'AVSTFR à la VF C'est parti! Mais avant, attends, attends, attends. Il y a eu pas mal d'abonnés là entre temps, genre, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous vous êtes abonné pour mon avant-dernière vidéo, à savoir le 4 anime à voir pendant les cours, vous inquiétez pas, il y aura des sujets similaires, genre, euh, une fois tous les 3 mois, comme des vidéos PTDR. Euh, dis-moi, tu trouves ça marrant, sale fils de pute? Bon visionnage. Hypothèse numéro 1, la VF est trop souvent censurée. Bah ouais, quand ils ont traduit Kono Yaro par je ne sais quelle formule ridicule, bah en général, t'es pas bien. Mais genre le pire, c'est quand ils traduisent des noms d'attaque. Bordel, c'est horrible Je dis pas que j'ai pas kiffé le attention de Vegeta dans la VF, je dis juste que c'est moins épique que Final Flash. Et puis encore, c'est pas le pire, genre y'a des traductions Kamehameha qui devient foudre de Kamehame. Enfin bref, c'est très souvent mal traduit ou juste traduit de manière euh, censurée. Et on va pas se mentir, c'est vraiment chiant Bon, après, il y a bien évidemment des VF parfaites genre celle de gto par exemple. Mais en 2019, ben, il y en a pas beaucoup des VF comme ça. Hypothèse numéro 2. Les doubleurs VF sont souvent moins bons que les doubleurs VO. Non, mais si, arrête de faire genre, oui, mais le club Dorothée Ok, ok, les doubleurs de DV sont excellents en VF. quoique même, là... Bon, vas-y, je te l'accorde, parce que Dragon Ball et tout ça, il y a le côté mythique. Par contre, on en parle de la VF de Tokyo Ghoul. Oh, dis-moi, ah, hein Elle est où, cette fille canon dont tu m'as parlé c'est cette fille là Pas du tout enfin. Quoique c'est vrai, elle aussi elle est... <rire> On va éviter. En vrai dans la plupart des cas les doubleurs japonais se donnent plus, ils sont mieux formés et ce qu'on trouve dans les animés c'est genre euh, la crème. Il Y'a carrément des écoles de doublage là-bas donc euh, évidemment qu'on fait pas le poids. Hypothèse numéro 3. Ben parce que ça vient de là-bas. On fait les malins parce que la France est le deuxième pays le plus consommateur de manga et tout, mais... On est quand même loin derrière les Japes. Si tu regardes vite fait les interviews de doubleurs français, tu verras qu'ils disent qu'à l'époque, être doubleur, c'était... honteux. L'archouma Hein Alors qu'au Japon, bah ça fait partie de la culture. C'est reconnu comme un vrai métier, et puis c'est limite euh, stylé. Alors forcément, vu que ça vient de là-bas, bah, ils s'y connaissent mieux en doublage d'animé. Hypothèse numéro 4. Bah peut-être que c'est juste un effet de mode de cracher sur l'AVF Enfin, je veux dire, la VF c'est excellent sur tellement de points. Bah, déjà, t'as pas besoin des sous-titres pour comprendre si tu parles pas japonais. Et ensuite, les voix sont loin d'être catastrophiques en fait. Même si ça peut paraître plus enfantin ou moins bien sur certains aspects, tout simplement. Bah, je pense que la VF c'est quand même ce qui nous a fait découvrir les animes et aussi aimer les animes. C'est que la VF était au final pas si mal que ça. Donc, même si aujourd'hui je regarde mes animes en VSTFR, ben bah, J'aime la VF. Voilà. Je pense que c'est pour ça qu'on préfère la VSTFR et la VF. Enfin, en termes d'animé en tout cas. Mais je vous dirai jamais tous ces moments qui m'ont fait passer les VF de tellement d'animés différents, de Naruto à Gorin en passant par euh, your name. <rire> Bref, laissons les deux exister, laissons des pépites émerger, remercions la VF pour les gosses qui ne peuvent qu'écouter, et ceux qui ont la flemme de lire. <coughs> bah, je Mais du coup tu préfères la VOSTFR ou la VF Bah la question se pose pas, je préfère bien évidemment la.